Vous avez certainement vu mon test complet de la Xiaomi Watch S1 Active. Aujourd'hui, vous hésitez un petit peu entre prendre la Watch S1 et la Watch S1 Active. Et bien, bah, cette vidéo est là pour vous. Car dans cette vidéo, on va comparer bah, les deux montres, hein, la S1 et la S1 Active. On va voir s'il si n'y a que le design et le prix qui changent, les finitions, etc. Bref, j'en dis pas plus. C'est parti pour le comparatif. Commençons par parler du prix. Bah, la grosse différence entre les deux, c'est pas forcément le design ou la finition, c'est surtout le prix. Parce que actuellement la S1 Active est à 169 euros sur l'offre de lancement, mais grosso modo elle est à 199 euros, alors que la S1 Active Première du nom, elle est disponible à partir de 269 euros, donc 100, enfin 70 à 100 euros de plus. Sachant que Xiaomi France, pour l'instant sur leur site, propose simplement la S1 Active qui est sortie en France. Il y a eu seulement la S1 Active et la S1 sorti en europe donc on peut la retrouver par exemple sur amazon bien entendu je vous mettrai les petits liens les petits, petits liens affiliés pour soutenir la chaîne si jamais vous voulez en acheter une des deux dans la description donc n'hésitez pas par y passer ça se fera plaisir alors vaut il mieux mettre 70 ou 100 euros de plus pour une s1 ou économiser ça pour une s1 active continuons là c'est l'élément vraiment différenciant ça va être la différence de design lorsque je vais prendre les deux montres de côte à côte on va voir déjà que les menus etc, l'interface à l'intérieur c'est la même chose. Donc on va vraiment s'intéresser à la différence de design car là on va être sur une montre beaucoup plus premium. Pour moi la S1 est à la S1 active ce que la GT2 Pro de Huawei était à la GT2. C'est à dire une montre qui va être plus haut de gamme surtout par ses matériaux et ses finitions. Parce que les deux montres vont être de la même taille. On va être sur un cadran de 46 mm, on sera sur du 46,5 mm par 46,5 mm sur les deux montres, avec une épaisseur aussi de 11 mm. Donc c'est vraiment partout la même chose au niveau des dimensions. Même au niveau de l'écran, les deux montres auront un écran AMOLED de 1,43 pouces, 326 ppi, luminosité 450 nits. On sera vraiment du coup aligné sur tout ce qui est capteurs, etc, etc. Mais ça, on va en parler juste après. Ou... Il va y avoir une grosse grosse différence, ça se voit aussi déjà, ça va être sur le design mais plutôt sur les finitions. L'AS1 normale aura un cadre en acier inoxydable et elle n'aura pas de petites lunettes à proprement dit différenciant de l'écran. Ça va être le vert qui va être tout autour. Alors que regardez l'AS1 active, elle a une petite lunette ici métallique pour protéger l'écran tout autour de l'écran. Donc il y a une petite différence avec l'écran et ici elle aura un cadre en plastique. Donc déjà on aura cette différence d'acier inoxydable avec un verre qui est plus borderless, hein, qui va jusqu'au bout, contre un boîtier en plastique et une petite lunette en métal pour protéger le verre alors pourquoi il y a une petite lunette en métal sur la s1 active parce que sur la s1 active on est sur un verre corning gloria glass classique un verre classique alors que sur la s1 normal on est sur un verre en saphir qui aura besoin de moins être protégé parce que c'est le matériau le plus résistant pour les verres actuellement sur les montres on aura donc acier plus saphir vs verre basique plastique à l'arrière on va encore voir des différences pas au niveau des capteurs de, de fréquence cardiaque qui vont être les mêmes mais ici vous voyez sur la s1 active vous allez avoir des broches de recharge parce que sur la s1 vous ne les aurez pas car la recharge se fait sans fil là encore c'est quelque chose de plus haut de gamme de proposer une recharge sans fil il y aura juste à le poser vous êtes sûr que ça va se ça va marcher ça va charger pour finir encore avec le design, hein, la différence de design, on aura un bracelet en silicone directement monté sur la S1 Active contre un bracelet en cuir sur la S1 Normale. Sachant que sur la S1 Normale, on vous proposera aussi dans la boîte, on pourrait parler aussi du design des boîtes. Le design des boîtes de la S1 Normale fait beaucoup plus haut de gamme que la boîte de la S1 Active. Et dans la boîte de la S1 Normale, vous allez... Avoir le petit bracelet en silicone Qui n'est même pas le même que la S Active Parce que c'est un bracelet en silicone Un peu moins style sport Et la qualité a l'air supérieure Donc grosso modo la différence est là Vous allez avoir d'un côté Une montre avec des, un look plus classique Avec des finitions plus premium Et de l'autre côté Une montre avec des finitions plus gamme On pourrait dire Et avec un look plus sport Bien entendu la différence du matériau va entraîner une petite différence de poids Parce qu'on sera sur du 52 grammes sur la S1, contre du 36,3 grammes sur la active. Je vais vous mettre peut-être... Attendez, je vous mets le même fond d'écran pour que vous réalisez bien les différences. Voilà en gros la grosse différence hein, de ces montres, ce qui va valoir les 100 de plus. On va pas se mentir, du saphir et de l'acier, ça coûte plus cher à mettre sur une montre que du plastique et un verre basique. Donc maintenant, on va aller voir dans les caractéristiques techniques et dans la prise en main, s'il si y a du changement. Bon, on va pas se mentir, je vous ai un petit peu vendu la mèche, il n'y aura pas de changement entre les caractéristiques techniques de ces deux montres ni de la prise en main. Je vais vous rappeler ce qu'il y a dedans et ce que vous allez pouvoir faire avec ces deux montres, ça va être la même chose, même système d'exploitation, les mêmes capteurs car vous aurez un GPS biband band dedans un capteur de fréquence cardiaque PPG, qui va vous permettre d'avoir aussi la SPO2, vous aurez un accéléromètre, au vous aurez un capteur géomagnétique, capteur de pression atmosphérique, capteur de lumière ambiante, les deux ont une autonomie de 12 jours, et vous allez avoir une résistance à l'eau de 5 ATM. Vous aurez aussi le Bluetooth 5.2, ainsi que le NFC, qui pour l'instant ne sert à rien en France. La grosse différence au niveau hardware, au niveau capteur, ça va être vraiment la recharge qui est sans fil, que j'ai trouvé un petit peu plus rapide que la recharge basique, et beaucoup plus pratique, hein. Lorsque vous allez poser la montre, ce sera plus simple que d'être sûr que vous avez mis dans le bon sens, etc. D'ailleurs, parlons un petit peu de la prise en main. Ces deux montres vont vous permettre de faire. Beaucoup, beaucoup de choses vous pouvez aller voir mon test de l'Active qui est déjà disponible et qui va vous donner tout ce que vous allez pouvoir faire aussi avec la S1 vous allez pouvoir du coup avoir une panoplie de petites fonctions smart qui vont aller de la réponse aux appels qui va aller euh, de la possibilité de contrôler sa musique et qui va aussi bientôt ou pas en fonction de votre téléphone vous permettre d'avoir Alexa dedans alors vous êtes beaucoup à me poser des questions sur est ce que un assistant vocal sur une montre c'est bien moi je trouve qu'on est encore au début un petit peu des assistants vocaux sur les montres et que moi personnellement je ne m'en sers pas mais c'est toujours bien de le permettre aux gens personnellement quand j'utilise mon assistant vocal c'est que je suis chez moi et quand je suis chez moi, j'ai soit mon téléphone, soit mes enceintes, là je peux dire Alexa dans n'importe quel coin de ma maison, je ne parle pas fort pour pas qu'elle entende, mais elle, je pourrais lui donner des choses à faire, etc. etc. Donc, je n'ai pas forcément besoin de l'avoir sur ma montre, mais si par exemple vous êtes à l'extérieur et que vous voulez ajouter, euh, je ne sais pas, euh, sur votre euh, liste de choses à faire des choses, vous allez pouvoir passer par votre montre à Alexa, au lieu de passer sur votre téléphone. Bref, vous allez avoir... Toute cette petite panoplie de fonctions smart sans aller vraiment très loin, vous n'allez pas pouvoir répondre aux SMS, vous n'allez pas pouvoir mettre des musiques directement sur la montre et vous n'allez pas pouvoir forcément euh, connecter votre montre avec du Spotify, du Deezer, etc. Vous n'allez pas pouvoir, enfin presque pas, pouvoir mettre d'applications tierces, vous en allez avoir trois ou quatre applications tierces si votre mobile est un Android, mais ce sera des applications tierces. De Xiaomi, ce ne sera pas par exemple, vous n'aurez pas la possibilité de mettre des applications que vous avez sur votre téléphone directement dans la montre. Ça, c'est pour être clair. Dans tous les cas, vous allez pouvoir avoir ça. Vous allez avoir un suivi de santé. Vous pouvez aller voir aussi, mon test hein, pour voir tout ça plus complet. Et un suivi sportif. Le suivi de santé et le suivi sportif, globalement, engloberont tout ce que une personne normale, lambda, qui cherche... Une montre connectée pour suivre sa santé, suivre un petit peu son, ses, ses calories dépensées, son nombre de pas, le sommeil, etc. Vous allez avoir tout ce qu'il faut là-dessus pour, euh, peu importe, hein, les deux montres. Vous allez avoir un suivi assez simple, assez efficace. L'application euh, Mi Fitness va vous permettre d'avoir une prise en main aussi rapide et facile et très compréhensible. Alors maintenant, laquelle choisir entre les deux bah, Vous l'aurez compris, ça va se jouer sur deux points, le design, et votre budget si vous voulez une montre plus résistante plus belle moi je trouve et avec euh, un style plus classique il va falloir aller sur la s1 normale vous allez devoir mettre par contre le budget en plus, si vous n'avez pas le budget vous voulez vraiment une première montre connectée, afin d'aller de, de, commencer un petit peu à aller sur les montres connectées avec un peu d'autonomie, nanani nanana, et le design est très correct hein, sur la SR Active. Il y a à cette tranche de prix, on est à peu près sur, sur ce design-là et sur euh, ces matériaux-là. Sinon. La S1 normale est quand même à plus de 250 250€, donc c'est normal qu'on ait des meilleures finitions. Mais si vous cherchez juste toutes les fonctionnalités de la S1 en moins cher, il bah, y a la S1 Active. Voilà les amis pour ma comparaison entre la S1 et la S1 Active de Xiaomi. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.